diversité nous pouvons nous unir nous unir nous unir et former un seul cœur Le Premier ministre, son Excellence, Docteur Ariel Henry, qui va déposer une gerbe en mémoire du Président Jovenel Moïse, qui sera suivi de la sonnerie aux morts. Entrer, je ne pas entrer, Parce que C'est C'est C'est C'est I'm going the a été lâchement assassiné à son domicile par des individus qui ont choisi délibérément de porter un coup terrible à la démocratie haïtienne. Ils ont prémédité la mort d'un chef d'État, pratique de autre temps, que nous pensions complètement révolu et banné de notre histoire. Un an après cet assassinat, nous sommes encore en deuil. Le peuple haïtien est en deuil. Et cela nous oblige à nous plonger dans un profond questionnement. Comment des individus qui portent un nœud, un brin d'humanité, ont pu froidement concevoir une telle atrocité? Comment ont-ils pu prendre le temps de se concerter pour ou dire un tel complot macabre Les membres de sa famille, ses amis, le peuple haïtien se demandent encore aujourd'hui pourquoi. Pourquoi cette barbarie pourquoi cette haine et cette folie meurtrière Un an plus tard, aujourd'hui, nous avons toujours du mal à réaliser cet épisode sanglant et barbare de notre histoire. La situation sécuritaire s'est détériorée considérablement. Tous les jours viennent s'ajouter à notre inquiétude un fait, une prise de parole qui... Avec l'effet multiplicateur des médias sociaux, nous perturbe un peu plus et ajoute à nos doutes sur les possibilités de nous dépasser, d'être à la hauteur du grand rêve et des grands sacrifices qui nous ont valu le statut de nation. Ces dernières années, nous avons expérimenté la violence sous toutes ses formes et une banalisation de la vie, une violence des mots et des intentions, ainsi que des partages à l'acte qui ont détruit et détruisent ce que nous avons de meilleur en nous, ébranlent les fondamentaux et relativisent ce qui pourtant n'est pas de l'ordre du périssable, ce sur quoi aucun doute ne devrait être permis à savoir la fraternité, l'égalité entre citoyennes et citoyens. Et pourtant, les solutions pour gérer notre pays sont pré prévues dans le modèle même du gouvernement que nous avons choisi, la démocratie. Nous nous sommes fait mal en toute conscience, alors qu'il suffirait que nous nous parlions, que nous discutions du meilleur pour tous et surtout pour les femmes et les hommes qui habiteront ce pays après nous et qui jugeront cette fureur qui semble être devenue notre quotidien depuis plusieurs années. La famille du défunt, le peuple haïtien, la diaspora haïtienne, ne pourrons faire le deuil de cette perte tant que nous n'aurons pas fait la lumière sur ce qui s'est passé véritablement dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021. Tant que nous n'aurons pas découvert la vérité, toute la vérité, tant que nous n'aurons pas amené devant les tribunaux compétents les auteurs et les commanditaires de ce crime odieux. C'est à sa famille et au peuple haïtien, que justice sera rendue, que la justice aura déterminé qui sont les vrais responsables de l'assassinat du président. La paix la plus fondamentale, celle des consciences, celle qui permet de se réveiller chaque matin, d'aller de l'avant, de se projeter dans l'avenir, ne sera possible qu'avec cela, pour les haïtiens de l'intérieur, ceux de l'extérieur, et même pour ceux et celles qui ont une ascendance haïtienne. Je renouvelle ici, devant la nation, ma détermination à encourager sans relâche la poursuite de l'enquête jusqu'à son aboutissement. La justice haïtienne peut compter sur le soutien indéfectible du gouvernement. Malgré sa faiblesse, la justice doit continuer à faire le maximum pour traquer les coupables, les traduire devant leurs juges et leur infliger des peines exemplaires et dissuasives pour que plus jamais notre pays n'ait à revivre un pareil drame. Le président Jovenel Moïse n'était pas satisfait de ce qui se passait dans notre pays ni dans la société haïtienne. Il voulait que cesse cette violence aveugle qui fait trop s'enrouler, qui met trop loulanger, qui fait trop victimes, trop kidnappings, trop zags brigandais, gang la terreur dans tout le pays. Il voulait que les Haïtiens se réconcilient entre eux il voulait une autre haïti il voulait changer les choses et insuffler d'autres valeurs à notre jeunesse et surtout faire en sorte que l'on fasse de la politique autrement mes amis ça va pas continuer comme ça nous devons, nous devons la vie chrétienne vivant plus valeur ça c'est une règle essentielle si nous voulons continuer à vivre ensemble, si nous voulons vivre tant qu'on monde et tant qu'on nation, les arrivés, nous ne faisons pas qu'à faire comme si nous parlons. pas Les lèvres nous comprendre, Développement, c'est résultat d'investissement. Investissement dans le monde. Investissement dans la jeunesse. Investissement dans stabilité et sécurité. Sécurité pour tout le monde. Dans le cadre d'une démocratie progressiste, pour que tout le monde ait le même droit. Je ne suis pas le cas de Mais je dis que le peuple qui fait 1804, il est capable de choisir le développement. Il est pas de prendre responsabilité fois encore devant l'histoire. C'est joie ça qui est devant nous jodire. Je, je vous le dis, parvenir à maintenir durant deux siècles, le peuple dans un tel état de dénuement, de précarité, de sous-développement et d'insécurité, en dit long sur la nature des forces opposées au bien-être du peuple haïtien. L'ennemi est historique, l'ennemi est fort. À nous de nous en convaincre et de prendre courageusement la décision de rassembler nos forces, nos intelligences, nos volontés, afin de mettre Haïti sur la voie du développement. Nous pouvons le faire, nous devons le faire. Je voudrais que la vision dont Jovenel Moïse m'a parlé en me nommant Premier ministre. Éclaire les nouvelles avenues sur lesquelles nous devons nous engager, nous et notre pays. C'est Chimène tête ensemble, c'est chemins, dialogue, c'est chemins, consensus, c'est Chimène bonjour élection qui peut pour retirer nous dans Kachumumumbissa. Mabdi nous, démocratie c'est une bataille permanente. Démocratie c'est échange, c'est proposition. Démocratie c'est croquer l'idée, c'est entente après discussion. Démocratie pas qu'à violence, ni crime. Lilleur, littem, pour jouer assassinat caractère monde. Destruction, réputation, monde, jouette, ou était pied ou, mettre des pam l'en suspendre. Progrès social et économique, c'est à tête ensemble. C'est avec un pile concession, un pile initiative et projet pour nous réaliser. Non, ça va continuer faut que nous changer comportement, faut que nous changions direction. Toujours dominé par un profond par un souci d'intégration de la grande masse, par cette générosité du cœur, le Président Moïse a accordé de l'importance aux revendications de nos concitoyennes et de nos concitoyens, et en particulier celles et ceux de l'arrière-pays qu'ils considéraient comme des oubliés du système. On peut ne pas être d'accord sur les moyens, mais on ne peut pas mais remettre en question les objectifs visés. Nous avons entendu ce message, nous l'avons compris et nous l'avons retenu. Il nous incombe aujourd'hui de l'améliorer et de poursuivre ce combat. Jovenel Moïse tombé, on nous prend tout ça qui était bon bagage, la caille. On nous ramasse rêve Lyon. Nous tous ensemble, on nous travaille pour bien être pays à toute petite Lyon sans distinction. Haïtiens en dedans, tant que ça qu à vive l'autre bord de l'eau. On nous travaille main dans main pour réconcilier la nation à toute petite Lyon. Dans ces circonstances douloureuses, je prends avec humilité la responsabilité de vous dire que j'entends assumer jusqu'au bout. Avec détermination et patriotisme, la mission qui m'a été confiée, à savoir rétablir la sécurité et la paix, indispensable pour l'organisation des élections, et continuer et contribuer pardon, à une entente nationale, ce qui nous permettra de repartir sur de nouvelles bases. La mort du président doit être le dernier acte d'une période d'ignominie et d'intolérance. Puisse le rêve d'une nation haïtienne réconciliée que le président portait, une nation où tous jouissent des mêmes droits et ont les mêmes chances, où l'électricité est disponible dans les cailles-pailles comme dans les grandes villas, où l'eau irrigue toutes les parcelles, devenir une réalité. C'est la meilleure façon de rendre hommage au président et d'honorer sa mémoire. C'est l'appel que je veux lancer à toutes celles et à tous ceux qui auront la lourde tâche de le remplacer à la tête de l'État. Il a voulu, à sa manière, changer le cours de notre histoire. Nous n'avons pas besoin d'être d'accord sur tout pour travailler ensemble à la transformation de notre société. Son rêve d'une Haïti différente. Une Haïti où sera privilégié l'état de droit. Une Haïti où la justice deviendra la règle de vie de la société, une Haïti porteuse de progrès, de stabilité et de paix, c'est ce rêve qui doit être pour nous tous une source d'inspiration permanente. Merci.